Coucou, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, petite vidéo cadeau. C'est sur Vision High Tech. Alors pour participer à ce concours, il faudra être abonné à la chaîne, il faudra liker cette vidéo et il faudra avoir mis votre plus beau commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo. Alors aujourd'hui, c'est cadeau, cadeau, cadeau, cadeau. On offre en fait Jusqu'à cette possibilité de connexion, dont une qui est une 6 en 1. Donc, vous allez voir que c'est une multiprise que vous allez pouvoir mettre partout à la cuisine, au salon, enfin partout, pour connecter autant de PC que de smartphones et que de tablette. Et je vous offre en même temps, donc c'est le pack complet, je vous offre en même temps la dernière prise de chez OK. Donc, une prise 20 watts qui est carrément la même, qui est livrée avec votre iPhone 12, dans le package de l'iPhone 12. Celle-ci coûte largement moins cher, donc on les déballe ensemble, et c'est parti Donc pour ce petit déballage et pour ce petit concours. Alors, surtout comme je vous ai dit, pensez bien à vous abonner pour que je puisse vous envoyer et vous contacter. Donc, par rapport à ce concours, je choisirai à partir de vendredi prochain matin, je contacterai un abonné qui aura mis un commentaire sous cette vidéo. Je prendrai contact avec lui et je lui enverrai les prises. C'est parti. Alors cette prise compatible charge rapide. Alors pas super charge rapide, c'est vraiment charge rapide, c'est une prise de 20 watts qui est livrée telle que vous l'avez livrée avec l'iPhone 12, donc l'iPhone 11, c'est une prise qui va pouvoir recharger, alors attention, c'est une prise qui ne possède qu'un port de type C et c'est une prise de 20 watts, donc pas de port USB, c'est vraiment du port Power Delivery, c'est du port et cette prise rechargera tous vos appareils, Macbook, Iphone, Samsung, Xiaomi, euh, Huawei, en fait, tous vos téléphones, toutes vos tablettes seront rechargeables avec cette petite prise. Dernier cri de chez OK, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez envie d'une telle prise, je vous mettrai tous les liens dans la description. Cette prise, vous la trouvez aux alentours de 14 euros. C'est plutôt pas trop mal. Allez, on passe à la seconde prise. Vous l'enverrez directement à la maison. Avec le deuxième package, et là c'est du lourd, 6 possibilités, 6 en 1, un, une multiprise donc 6 en 1 pour recharger jusqu'à 6 appareils. N'oubliez pas votre petit commentaire et n'oubliez pas de lâcher votre petit like, c'est important. On passe à la deuxième prise, une prise murale, et là là c'est du lourd aussi les amis, elle a 6 points de connexion. Est-ce que vous vous rendez compte 6 points de connexion voilà donc cette prise murale, pareil, donc vous aurez tous les liens dans la description si vous désirez faire l'acquisition de ces prises. Alors ici, on a quand même deux prises connectables classiques, trois prises USB et une prise ce qu'on appelle Power Delivery qui va donc permettre une, deux, trois, quatre, cinq et six. Vous allez avec cette multiprise pouvoir en fait charger jusqu'à six appareils à la fois. Alors, cette prise est de couleur blanche, une prise carrément européenne, et elle pourra vous permettre de recharger jusqu'à 6 appareils. Voilà ce pack complet de prises, c'est cadeau, c'est sur Vision High Tech, petite vidéo cadeau, je vous les offre. Ça me fait donc super plaisir de vous les offrir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Vision High Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications comme d'habitude et être les premiers à recevoir les prochaines vidéos. Merci à vous d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. À très vite pour une prochaine. Salut à tous